L'invasion brutale et que l'OTAN et le monde entier condamnent. C'est la pire agression militaire en Europe depuis des décennies. Des villes sont assiégées, des écoles, des hôpitaux et des immeubles sont bombardés. des... Des attaques graves visant euh, un site nucléaire et de nombreux civils ont été tués. Dans les jours à venir, la situation risque de s'aggraver avec davantage de morts, de souffrances et de destruction. Alors que les forces russes euh, amène des armes plus lourdes. Les attaques euh, risquent de continuer dans le pays. Lors de notre réunion aujourd'hui, euh, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine s'est adressé à ses homologues de l'OTAN. Euh, nous avons exprimé notre solidarité, notre respect pour le courage du peuple ukrainien et de ses forces armées. Nous avions mis en garde depuis des mois. Le président Poutine souhaitait envahir l'Ukraine. Ainsi, les alliés de l'OTAN ont redoublé d'efforts pour trouver une solution diplomatique. Nous avons dit dans le même temps que la Russie paierait un prix très élevé pour euh, une agression euh, contre l'Ukraine, et la Russie paie ce prix aujourd'hui. C'est la guerre du président Poutine, une guerre qu'il a choisie, planifiée et qu'il mène contre un pays pacifique. Nous appelons le président Poutine à arrêter cette guerre immédiatement, à retirer toutes ses forces d'Ukraine sans condition et à s'engager dans euh, une vraie diplomatie dès maintenant. Les alliés de l'OTAN ont renforcé leur soutien pour l'Ukraine en aidant. À défendre le droit à la légitime défense telle que prévue par la charte de l'ONU. Aujourd'hui, les ministres ont proposé une réponse immédiate à la crise et. Euh, nous sommes concentrés sur les conséquences à plus long terme pour la sécurité européenne. Nous avons renforcé nos forces de dissuasion sur terre, dans les airs et dans la mer. Les alliés d'Amérique du Nord et d'Europe ont envoyé des milliers de soldats euh, au flanc est de l'Alliance. Nous déployons la force de réponse de l'OTAN pour la première fois. Nous avons plus de 130 euh, qui sont déjà en état d'alerte élevé plus de 200 navires euh, du nord jusqu'à la Méditerranée. Nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour protéger et défendre chaque centimètre carré de l'alliance. L'OTAN est une alliance défensive. Notre tâche est de préserver nos 30 nations. Nous ne sommes pas partis au conflit, nous avons une responsabilité de nous assurer qu'il n'y ait pas d'escalade et que le conflit s'étende au-delà de l'Ukraine, car cela serait encore plus dévastateur et dangereux, avec encore plus de souffrances humaines. L'OTAN ne cherche pas à faire la guerre contre la Russie. Les ambitions du Kremlin sont de recréer une sphère d'influence et de nier aux autres pays le, le, la possibilité de choisir leur voie. Donc les ministres ont déterminé comment aider les pays en risque, notamment la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine. L'agression de la Russie a créé une nouvelle normalité pour notre sécurité où les principes fondamentaux sont contestés avec l'usage de la force. Et nous sommes face à la menace de conflit pour les années à venir. Il y a beaucoup qui est en jeu. Comment nous organisons la réponse entre les États, si les démocrates ou les autocrates gagneront Et enfin, quel type de monde nous souhaitons euh, avoir Les ministres ont considéré que la relation avec la Russie avait changé et pour longtemps, mais nous sommes attachés à garder une chance pour la diplomatie et la réduction et la désescalade pour éviter toute escalade, toute incompréhension ou euh, mauvaise interprétation. Il y a une leçon à tirer de cette crise, d'avoir les États-Unis et l'Europe ensemble dans l'OTAN en solidarité stratégique pour préserver nos nations. Aujourd'hui, aucun pays ni continent ne peut être seul. Le président Poutine n'a pas réussi à nous diviser. L'OTAN est davantage unie, déterminée et plus forte que jamais. Nous travaillons aussi avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous avions l'Union européenne, la Finlande et la Suède. En réponse à l'agression de la Russie, nous avons décidé de renforcer notre coordination et de partager nos informations avec la Suède et la Finlande. Les deux pays font désormais partie de toutes les consultations de l'OTAN sur la crise. Cet après-midi, je rejoindrai une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union pour apporter notre réponse et je suis prêt à répondre à vos questions. Bon. Quelles sont les options envisagées pour aider des pays tels que la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine Deuxièmement, est-ce que les Alliés ont discuté euh, du soutien militaire supplémentaire qui pouvait être apporté et quel est le problème avec les no-fly zones dont on a parlé ce matin L'OTAN a apporté une aide et, et continue à le faire à la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine et d'autres partenaires depuis des années. Nous les avons aidés avec notre renforcement des capacités, nos réformes renforcées, leurs institutions de sécurité, avec un centre de formation en Géorgie, des exercices conjoints et différentes activités avec différents pays partenaires. Nous n'avons pas appris de décision définitive, mais nous savons qu'il faut faire davantage pour soutenir ces pays. Il faut euh, renforcer nos activités, les institutions de sécurité de la défense, euh, les réformes, la formation, mais aussi euh, créer davantage d'activités pour soutenir ces pays. Ce que nous avons vu en Ukraine, c'est que qu'ils sont exposés à davantage d'interventions, de, de subversions et d'attaques de la part des forces armées russes, ou de la Fédération de Russie. Les alliés de l'OTAN apportent un soutien à l'Ukraine. Et, et depuis des, des années et euh, il renforce ce soutien aujourd'hui avec de, de, différents types euh, de soutien c'est essentiel aujourd'hui pour l'ukraine uh, no uh, sur la no fly zone uh, uh, les alliés sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas avoir des avions de l'OTAN sur l'espace aérien ukrainien ou des troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Y a-t-il une preuve qui montre que le soutien de l'OTAN et de ses alliés arrive en Ukraine est-ce que ça va changer la donne La Russie a ralenti dans certains endroits, mais continue à avancer. Est-ce que l'OTAN fait quelque chose qui pourrait inverser euh, la tendance dans cette bataille Et qu'en est-il du site nucléaire en Ukraine Et quelles sont les conséquences Est-ce que ça change l'attitude de l'OTAN Quelles ont été les conclusions euh, sur cette question les actions euh, sur le site nucléaire de la nuit dernière montrent le danger de cette guerre. La guerre est dangereuse et d'avoir des opérations militaires, des conflits autour d'un site nucléaire renforce ce danger. Il est donc d'autant plus important que le président Poutine mette un terme à cette guerre et retire toutes les troupes russes d'Ukraine et euh, s'engage dans des efforts diplomatiques de bonne foi. Voilà le message des ministres aujourd'hui. Et c'est soutenu par l'idée qu'il y a un risque d'une catastrophe nucléaire à cause de cette guerre. Sur les munitions militaires en Ukraine. Le président Poutine a sous-estimé la force des forces armées ukrainiennes qui ont pu repousser et ralentir l'avancée russe. Et ça, c'est le résultat du courage des forces armées ukrainiennes avant tout et du soutien et du courage du peuple ukrainien et de leurs leaders, avec Zelensky qui renforce le moral des troupes ukrainiennes et du peuple. Les alliés de l'OTAN se sont formés, se sont équipés, ont formé et équipé les, les, les Ukrainiens depuis 2014. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada en particulier, mais aussi la Turquie ont fourni des équipements, une aide militaire nous avons formé des dizaines de milliers de forces, euh, de forces ukrainiennes qui sont aujourd'hui sur le front donc ce soutien a finalement été crucial pour renforcer l'armée ukrainienne et aujourd'hui nous renforçons le soutien avec davantage d'approvisionnement uh, et par rapport à la situation en 2014 pour l'armée ukrainienne, la formation fournie par les alliés de l'OTAN, les équipements depuis ont permis d'améliorer la formation, l'équipement et le commandement et la force des, des armées ukrainiennes. C'est pour cette raison qu'elle euh, est capable de repousser l'invasion. J'ai une question concernant une qui a déjà été posée. Le général Bridleff a expliqué que l'OTAN et les États-Unis doivent fournir dès que possible une aide à l'Ukraine et de fermer partiellement pour des raisons humanitaires le ciel ukrainien. Tous les Ukrainiens demandent cela. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, les alliés pourraient réviser leur position Combien de temps cela prendra Est-ce qu'il y aura suffisamment d'Ukraine qui aura été détruite par Poutler Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est terrible douloureux, des souffrances humaines, des destructions se passent à une échelle que nous n'avions pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et je salue le courage du peuple ukrainien qui a su faire face à l'invasion russe et aux forces de Poutine. C'est pour cette raison que nous renforçons notre soutien et que les alliés de l'OTAN ont adopté les sanctions les plus lourdes et que nous mobilisons le soutien du monde entier pour condamner la Russie et appeler le président Poutine à mettre un terme à cette guerre. Dans le, dans le même, même temps, temps, notre responsabilité en tant qu'alliés de l'OTAN, c'est d'empêcher que cette guerre s'entraîne dans une escalade qui dépasse l'Ukraine. Ce serait encore plus dangereux, plus dévastateur et, uh, et coûterait encore plus de souffrances uh, humaines. Nous n'allons pas entrer en Ukraine, ni sur le terrain, ni dans l'espace aérien. Mettre en œuvre une no-fly zone, c'est envoyer des avions de chasse de l'OTAN dans l'Ukraine en imposant cette no-fly zone, en abattant des avions russes. Nous comprenons le désespoir, mais si nous faisons cela, nous arriverons avec potentiellement une guerre totale en Europe qui toucherait beaucoup plus de pays et qui entraînerait beaucoup plus de souffrances humaines. Voilà pourquoi nous prenons cette décision douloureuse d'imposer des sanctions lourdes, d'apporter un soutien renforcé et significatif sans euh, impliquer les forces de l'OTAN directement dans le conflit en Ukraine, ni sur le terrain. Ni euh, dans l'espace aérien. Vous avez dit que l'objectif était de faire en sorte que Poutine retire ses troupes sans condition. Et s'il n'écoute pas, y a-t-il une ouverture pour des négociations Et si les sanctions ne lui permettent pas de se retirer, y a-t-il une stratégie de sortie nous imposons un coût très élevé pour la Russie, comme nous l'avions dit. Nous avions dit à Président Poutine que s'il envahissait l'Ukraine, il y aurait des coûts très élevés à payer. C'est ce que nous faisons avec des sanctions sans précédent. Bien sûr, cela aura des conséquences à long terme qui se feront sentir petit à petit. Il y a l'aide humanitaire, financière et militaire que nous apportons à l'Ukraine pour les aider à résister à l'invasion russe. Et aux côtés du monde entier, de l'Assemblée générale de l'ONU, nous appelons la Russie à s'engager dans des efforts diplomatiques à chercher une sortie diplomatique. Mais la Russie doit donc euh, euh, s'engager dans des efforts diplomatiques euh, de bonne fois. Et la Russie ne l'a pas fait jusqu'ici. Le minimum serait de trouver un accord pour des couloirs humanitaires afin de faire sortir les civils et d'apporter une aide humanitaire. J'espère que cela pourrait être une étape préalable. Et je salue tout effort visant à trouver un accord sur le soutien humanitaire. Il y a quelques jours, en Bulgarie, en Bulgarie. Il était question d'utiliser des aéroports et des avions de chasse en, en Bulgarie. Pouvez-vous faire la, commenter ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères Letton, qui a dit que l'OTAN devait considérer toutes les options Nous avons eu une réunion avec les ministres des Affaires étrangères aujourd'hui, le sommet de l'OTAN vendredi. Dans ces deux, deux réunions, j'ai dit clairement qu'il faut soutenir l'Ukraine, apporter une aide militaire, différents types d'aide, mais que nous ne participerons pas au conflit. C'est la position de l'OTAN. J'envoie ce message. Je pense que si l'OTAN s'implique directement dans le conflit, il y aura encore plus de souffrances humaines, de civils tués. C'est pourquoi nous devons renforcer notre soutien, imposer des sanctions lourdes, appeler la Russie à s'engager dans une solution diplomatique ou politique, mais ne pas impliquer l'OTAN. Notre responsabilité, c'est de protéger, de défendre un milliard de personnes qui vivent dans 30 pays alliés. C'est ce que nous faisons en renforçant la présence de l'OTAN dans le flanc est avec nos forces de réponse, mais nous ne serons pas partis au conflit entre l'Ukraine et la Russie. J'ai rencontré le président Douda récemment. Nous avons parlé de beaucoup d'aspects liés à l'invasion brutale russe de l'Ukraine. Nous avons vu les déclarations du président Duda que la Pologne souhaitait envoyer un avion vers l'Ukraine. Le, le ministre Letton a dit qu'il fallait arriver à une mission euh, totale de défense. Y a-t-il eu une discussion pour envoyer davantage de soldats en plus de celles que vous avez déployées ces dernières semaines Vous avez parlé d'une nouvelle normalité. Certains déploiements doivent-ils devenir permanents il faut faire la distinction entre la réponse immédiate de l'OTAN et l'adaptation à plus long terme euh, du flanc est. Pour la réponse, réponse immédiate, nous avons réponse. déjà renforcé largement euh, notre euh, présence avec 200, 200 euh, navires euh, du nord euh, jusqu'à la Méditerranée, euh, 130 euh, avions 30 en 30 alerte, 30 alerte élevée euh, et euh, des milliers de soldats supplémentaires. De Je me suis rendu dans un euh, euh, euh, en Roumanie pour rencontrer des soldats allemands et d'autres. Je les ai rencontrés en Estonie, en Pologne. Voilà notre réponse immédiate. Nous ferons ce qui est nécessaire pour protéger les alliés de l'OTAN et nous renforcerons cette présence si nécessaire. Dans le même temps, aujourd'hui, nous avons commencé la réunion en nous concentrant sur les changements à plus long terme de notre présence, de notre posture de dissuasion euh, dans l'Alliance et en particulier à l'Est. Aujourd'hui, nous avons une présence à l'Est. Nous avons des groupes de bataillons dans les pays de la Baltique et en Pologne, ainsi qu'en Rou Roumanie et dans le Sud-Est. Nous envisageons sérieusement de renforcer très fortement cette présence avec davantage de soldats, de défense aérienne, de dissuasion par la défense, non seulement en envoyant un message de présence, Certains ministres l'ont dit aujourd'hui, il y a une différence entre la dissuasion par la présence ou par la défense. Nous avons lancé cette discussion. Nous aurons une réunion des ministres de la Défense le 16 mars. Il y aura davantage de détails et nous, nous appuierons notre décision sur les conseils des commandants militaires et nous prendrons une décision. Nous avons un peu de temps pour réfléchir à cette position à plus long terme, car il faut une réponse immédiate et nous avons consolidé le flanc Est. Nous comprenons qu'il n'y aura aucun pilote et avion en Ukraine de l'OTAN. Il y a une demande du président ukrainien récemment pour vendre ou transférer des avions aux forces armées ukrainiennes. Cela est-il possible dans le cadre de l'appui technique et général? Par ailleurs, nous avons aujourd'hui un bombardement sans distinction des, des villes ukrainiennes, y compris avec des bombes à, à vide dans des zones résidentielles. Est-ce que l'OTAN pourrait au moins réunir des informations concernant les crimes de la Russie en Ukraine actuellement L'invasion russe de l'Ukraine est flagrante. C'est une violation du droit international avec l'utilisation de euh, bombes à sous-munitions, d'autres armes qui euh, violent le droit international, et les partenaires et alliés de l'OTAN réunissent des informations et suivent euh, ce qu'il se passe en Ukraine. Je salue également la décision de la Cour euh, pénale internationale pour ouvrir une enquête. Nous devons nous assurer que le président Poutine et le président du Bélarus euh, soit tenu responsable de ce qu'ils commettent. La brutalité, l'inhumanité, la violation de droit international, nous devons nous assurer que la CPI s'intéresse à cette question et je salue donc la décision prise par cette organisation. Les alliés de l'OTAN apportent différents types d'aides militaires. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce soutien, mais les alliés fournissent de, de nombreux différents types de soutien. C'est public. Nous allions fourni des armes anti-chars, euh, des missiles anti-aériens et d'autres types de soutien, mais je ne vais pas vous donner les détails maintenant. Il y a un risque pour la Bosnie et la Géorgie. Y a-t-il une menace d'invasion concrète Qu'en est-il de la Moldavie Y a-t-il un risque accru ce sont différents pays qui sont face à différents risques et défis. Mais ces pays ont en commun que nous avons vu la Russie essayer d'exercer son pouvoir pour intimider ces pays, notamment par la subversion, l'ingérence dans les processus politiques intérieurs, ou par l'invasion militaire. La Géorgie a été envahie par la Russie et les troupes russes contrôlent encore une partie de la Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie. En Moldavie, il y a des troupes russes sans le consentement du gouvernement de Moldavie. En Bosnie-Herzégovine, la situation est fragile et instable, qui, elle est explosive et cela menace l'unité du pays. Uh, so, so, uh, even before the même avant l'invasion russe de l'Ukraine, ces pays étaient face à des défis larges, notamment infligés par la Russie. Mais le risque a augmenté. Nous devons donc renforcer notre soutien et avoir une discussion sérieuse au sein de l'OTAN pour consolider ces pays face aux menaces russes. Les représentants de l'OTAN ont dit par le passé que l'Alliance était prête à discuter des questions de stabilité avec la Russie. Cependant, la question du contrôle euh, des armements demeure une priorité. Le niveau de tension augmenté après. Euh, euh, L'augmentation du, du, du, de la situation actuelle, y a-t-il une discussion sur euh, cette question Et pourquoi est-ce que l'Alliance a fourni des armes modernes à l'Ukraine que euh, le gouvernement demandait Tout d'abord, comme je l'ai dit, les alliés de l'OTAN ont fourni à l'Ukraine des armes depuis 2014. Les alliés de l'OTAN ont formé des milliers de soldats ukrainiens qui sont sur le front. Nous les avons aidés à faire face à l'invasion sans formation, sans équipement. Les, les armées ukrainiennes auraient été bien moins capables de faire face à l'invasion russe. Le courage des, des forces armées Ukrainienne et le facteur déterminant, mais la formation et les équipements ont été essentiels. Ça comprend d'autres types d'assistance sur les questions stratégiques. Nous avons tendu la main à la Russie avant l'invasion. Nous avions des renseignements qui envisageait ce qui allait se passer maintenant. Il faut comprendre que depuis des mois, les alliés de l'OTAN euh, mettent en garde contre euh, le fait que la Russie amassait euh, des forces et prévoyait une invasion. Nous avons dans le même temps intensifié nos efforts pour euh, engager la Russie dans un dialogue diplomatique pour empêcher cette invasion. Le président Poutine a décidé de ne pas chercher de solution politique, mais d'envahir, d'utiliser la force militaire. Nous soutenons toujours une solution politique, mais nous sommes aujourd'hui face à la Russie qui utilise la force militaire pour chercher à détruire un État souverain indépendant en Europe. Les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord récemment pour, et limiter, pour euh, prolonger l'accord New Start pour limiter les ogives sur les systèmes à longue portée. Nous croyons dans le contrôle des armes mais euh, si l'on veut avoir un renforcement de l'architecture de ce contrôle, il faut que la Russie ne tue pas et n'envahisse pas. Il faut que Moscou s'engage dans des efforts politiques pour réduire les tensions et consolider le contrôle des armements. Je voulais question poser une autre question sur les, sur les armes, mais c'est une question fondamentale maintenant. Vous le savez, l'Union européenne finance un demi milliard et l'on est le coordinateur. Alors, vu que cet état voyou pourrait attaquer n'importe quel pays maintenant, est-ce que l'OTAN ne devrait pas créer une nouvelle structure permanente ou en tout cas euh, désigner un allié sur base d'une rotation pour assurer la coordination des transferts d'armes des alliés afin d'anticiper euh, une nouvelle crise je ne pense pas à des consultations ad hoc ni à des fonds d'affectation spéciale, mais à quelque chose de, à caractère permanent. Eh bien, il faut rester ouvert par rapport aux structures pour soutenir les partenaires et les pays euh, sur lesquels pèse un risque. Mais il faut euh, une approche pragmatique. Est Ce que nous avons vu euh, en Ukraine, par exemple, c'est que l'OTAN a fourni un certain Soutien. Nous avions un bureau à, à Kiev. Nous nous sommes concentrés sur la modernisation du, du système de défense, des institutions, ce qui est logistique, cyber. Et nous les avons aidés avec des capacités navales également. Donc l'OTAN, en tant qu'institution, a fourni une aide importante à l'Ukraine pendant de nombreuses années. Et nous continuons de le faire. Mais... Par ailleurs, les alliés, à titre individuel, ont fourni euh, une aide, une formation militaire. Peu importe comment cela est organisé, en fait, pour autant que le pays qui en a besoin reçoive le soutien et l'aide dont il a besoin. Et au fil des ans, depuis 2014, des milliers de soldats ukrainiens ont bénéficié d'une formation, d'un entraînement dispensé par, les forces de par des, des forces de l'OTAN, par des forces d'opération spéciales. Ils, ils savent comment utiliser les, les équipements, ils ont été formés à la cyberdéfense, euh, etc. Donc c'est quelque chose que nous faisons en tant qu'alliance sur base de nos structures, en nous consultant, mais tout cela est fourni en bilatéral par les, parties, par les, les membres de l'OTAN, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni. Et le Canada qui ont fourni le gros des équipements et de l'entraînement. Et la Turquie a fourni des capacités clés, en ce compris des drones. Et certains états baltes ont fourni un soutien militaire avant l'invasion. Depuis l'invasion, de nombreux alliés ont intensifié leur aide. Donc je ne sais pas très bien si j'ai répondu à votre question mais il convient d'être pragmatique, s'agissant de la manière dont nous nous organisons, pour autant que euh, l'OTAN et les alliés de l'OTAN sont en mesure de fournir un soutien aux partenaires qui en ont besoin. Merci. Cette conférence de presse est terminée. On va écouter Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.